Comment dessiner les courbes de niveau Après avoir ajusté les niveaux laser, il faut reporter la forme mise en lumière sur le papier transparent. Il faut répéter cette opération pour chaque altitude espacée régulièrement par l'équidistance imposée. Le tracé doit être fait à l'aplomb, verticalement, de la forme mise en lumière. Les courbes de niveau tracées successivement permettent de représenter le relief sur deux dimensions.